Alors, du coup, Hubert, ma question, c'était une fois qu'on a ramassé euh, ici la, les pommes au champ, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe entre le moment du ramassage et le moment où ça va être transformé chez l'industriel en Belgique Donc, euh, à l'issue du premier ramassage, début septembre, quand on fait le premier ramassage, il y a quelques pourrites par terre. Okay. Donc, il y a déjà un premier tri qui est effectué. Donc, moi, je le fais à la sortie de la trémie dans la benne. Je passe un, 10 minutes, un quart d'heure par trémie pour enlever les pourrites. Donc, ça, donc, les pommes sont ramassées 3-4 jours avant le départ pour la cidrerie. Okay. Parce que, comme elles sont un peu foulées, quand même, les pommes ne euh, pourraient pas se garder pendant 3 semaines. Donc, il faut les. Dès la récolte, il faut que ça parte assez, assez vite. Hein. Il faut se coordonner voilà. avec l'industriel. C'est l'industriel qui dit moi, je, je prends les pommes. Lui, il lui faut pour le lundi, comme c'est des biologiques. Ouais, il, ouais. Commence, euh, en début de il commence toujours en début de semaine. Ouais. Okay. Donc, les, portes, les, ouais. les pommes partent toujours le vendredi. Et du coup, les quelques jours là, entre début ramassage début de semaine chez toi ouais. et départ vendredi, ouais. on reste, on laisse dans la benne. Euh... Ah non, ou alors on vide sur la plateforme. On vide en plateforme. Plateforme béton. Et... Plateforme béton, et puis surpris au... au télescopique euh, avec un gros godet. Hein. Après, c'est suivant les industriels. Parce que l'année dernière, on avait un autre industriel qui nous a acheté des pommes à jus, et lui il voulait les pommes en palox. Il voulait pas que les pommes aient un contact euh, au sol. D accord. D accord. Donc c'est suivant en, ouais. les industriels. Du coup si vous transformez vous dans un souvenir, ouais, euh, ça, avenir, ça euh, sera en palox. En palox, mmh. ok. Ouais. Et on pourra stocker combien de temps les, les fruits euh... Bon bah après, euh, après, on peut choisir la date euh, lesquelles qu'on conserve aussi. Ouais. On peut prendre les dernières. On n'est pas obligé de. ça dépend après le tonnage qu'on veut faire. Hein, Mais bon, au démarrage, je pense qu'on prendra plus les. Et... Puis après on fera peut-être plusieurs, euh, plusieurs transformations. Ouais. Hein. Parce qu'on peut pas les laisser. Après, ça dépend prendre du temps aussi. S'il fait chaud, ça se conserve pas bien. Ouais. Ouais. Mais pas besoin que vous ne partez pas sur un investissement avec des frigos Ah des non, non, non, non. non non. Ouais, oui. Non frigo, c'est pour de la pomme de table. Mm -hmm. Pas de la pomme à je... hein. Ok. Voilà. Merci. <rire>